Bonjour, Sophie Chabanel. Bonjour. Alors, on va parler de, de deux livres, en fait, pour ce qui vous concerne. Le premier qui est paru en octobre 2020, donc on peut dire qu'il n'a pas eu forcément beaucoup de visibilité à cause de la pandémie, voilà. Et le deuxième qui va paraître bientôt. Alors, le premier, donc, il s'agit du troisième, je crois, roman, d'une série qui met en scène un, un duo de policiers et des chats. Je dirais des chats, parce que ces fois-ci, il y en a deux. Euh, donc je vais m'arrêter un petit peu sur ce livre là euh, d'une part euh, pour redire à quel point j'ai eu du plaisir à retrouver effectivement ce duo la commissaire Romano et son adjoint Tellier qui forment euh, une sorte de, de couple j'ai envie de dire euh, avec des personnalités extrêmement opposées, différentes et en même temps complémentaires peut-être euh, vous nous dites deux mots sur l'intrigue de ce, ce roman euh, qui s'inspire d'une histoire vraie qui m'a beaucoup beaucoup euh, stupéfaite, je dois dire. Oui, alors l'intrigue, c'est ce duo que vous venez d'évoquer qui, qui découvre le cadavre d'une jeune femme à Lille qui vivait dans un, un studio sinistre, totalement dénué de, de vie, et dont, dont on découvre assez rapidement qu'elle a travaillé comme hôtesse d'accueil dans une exposition de, de cadavres humains qui, qui s'est tenue notamment à Genève. Et en effet, tout, tout, tout, tout, tout ce qui concerne ces expositions de cadavres humains qui sont interdites en France, mais qui rassemblent des, des millions de personnes dans le monde et notamment dans, dans les pays voisins, tout ça, c'est vrai et, et je dirais que c'est bien, bien la première fois que je me suis documentée longuement pour écrire un livre. Alors, je reviens sur euh, vos enquêteurs. Romano, c'est une, une femme, elle a presque 50 ans, je crois à peu près, voilà. Euh, elle, est, elle mène son équipe avec beaucoup de dynamisme, voire d'autorité. Hein. Elle a installé des vélos d'appartement dans le commissariat pour qu'on puisse à la fois se défouler, faire du sport et penser et réfléchir en même temps. Euh, elle est très rentre-dedans, elle est très franche, très… Euh, et elle a, à côté d'elle, un homme qui ne lui ressemble pas vraiment. D'abord, qui est, qui est très droit, euh, qui incarne l'éthique, qui incarne une forme de morale. Euh, et je, la, la question qu'on a envie de vous poser, c'est euh, comment ces deux potentialités, elles vous ressemblent aussi Comment elles me ressemblent <rire> C'est toujours difficile à dire quand on crée ouais. des personnages. En tout cas, Tellier, l'adjoint, qui est en effet d'une droiture et d'une certaine intransigeance morale euh, qui, qui confine parfois la, à la psychorigidité, peut-être, euh, parce qu'il est, il est incapable d'hypocrisie, il est, il, est, il est très entier. Mais en même temps, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il n'est pas donneur de leçons parce qu'il vit aussi euh, de façon conforme à ses convictions. Ouais. Essaye. Euh, il, en tout cas, il incarne pour moi, je, je suis sûrement pas comme lui exactement, hein, mais. mais j'ai une admiration pour les gens qui ont ce genre de droiture morale et qui sont prêts parfois à, à, à s'asseoir sur les conventions, à, à s'asseoir sur oui, les, les normes de fonctionnement de la société pour dire ce qui leur tient à cœur. En tout cas, dans le roman, il, il porte cette indignation euh, que provoque cette fameuse exposition de cadavres humains. Et c'est très. Moi, j'ai beaucoup aimé cette façon dont, euh, effectivement, il incarne euh, voilà, euh, une façon de, de dire des choses, euh, alors qu'il y a un certain milieu euh, artistique, culturel, qui, qui semble trouver normal d'exposer des cadavres dont on ignore la provenance euh, en plus. Hein, voilà. Donc, euh, j'ai bien aimé cette façon de, de porter cette parole-là. Juste euh, encore deux mots sur ce, sur ce texte. Dire que c'est drôle, euh, j'ai quand même oublié de rappeler que vous faites du polar humoristique, tout en étant basé sur une enquête sérieuse. Il y a plusieurs aspects drôles dans le texte, il y a la relation de Romano avec sa sœur, qui est en pleine euh, euh, drame conjugal. il y a la présence des chats, évidemment. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui vous a au départ euh, emmené vers cette direction du polar humoristique qui n'est pas si facile à conduire alors ça, je dirais que c'est vraiment pas réfléchi. C'est-à-dire que quand j'ai décidé d'écrire mon premier polar et que j'ai écrit des, des, des morceaux de scènes qui, qui, me, qui me faisaient envie, oh. euh, dans le désordre d'ailleurs, bah, le ton s'est imposé d'emblée. Donc ça, ça a vraiment été, euh, je dirais que dès les trois premières lignes que j'ai écrites euh, du premier roman policier, ça s'est imposé. Et puis je, je pense que si j'analyse a posteriori, je pense qu'il y a peut-être cette, cette envie de, de contrebalancer, d'apporter un contrepoids au côté, euh, finalement, assez grave, quand même, de mes livres. Enfin, j'espère qu'ils ont un côté assez grave. Euh, donc, il y a, y a, pour moi, il y, y a une note dominante qui est plutôt la légèreté et l'humour, mais il y a aussi une intention qui est de, de parler de choses qui me tiennent à cœur. Et là, pour revenir sur ce que vous disiez sur l'indignation, pour moi, le, le sujet premier de, de ce troisième roman policier, c'est clairement notre capacité d'indignation et à l'inverse, notre, notre capacité d'aveuglement collectif euh, puisqu'on est euh, capable pour, en tout cas pour nombre d'entre nous d'avaler des bobards énormes. Euh, donc cette expo par exemple où dans certains lieux on, on expose des cadavres en plein coït, et on explique euh, tout à fait sérieusement que c'est dans le but de faire de la prévention des maladies sexuellement transmissibles. C'est quand même <rire> des trucs qui paraissent trop gros pour être vrais, mais qui sont vrais quand même. Alors, on va parler de votre deuxième livre. Apparemment, il n'y a pas de lien entre les deux, mais si, moi, je pense qu'on peut en trouver quand même, des liens entre les, les deux textes. Donc, ce deuxième texte, il va paraître aux éditions de l'Aube, euh, très prochainement, et il s'appelle « L'homme de la rue », avec un sous-titre « Maraude littéraire avec le Samu Social ». Donc, c'est un texte autobiographique, c'est un récit d'expérience, où vous racontez comment vous avez été amené comme auteur à participer au Maraude à Lyon euh, du Samu Social. Alors, peut-être nous expliquer comment tout simplement, cette expérience, elle est devenue un texte littéraire. Alors, en fait, euh, bah, j'ai été invitée dans le cadre de la sortie d'un autre livre. Donc, c'était en 2015. Donc, c'était aussi un livre de non-fiction qui s'appelait Le Principe de réalité et qui racontait mon expérience du travail social. Et donc, peu après la parution de ce livre, j'ai été invitée par le, le fonds De Citre à participer à une maraude littéraire. Donc, l'idée, c'est qu'à Lyon, où j'habite, les, les maraudes nocturnes du SAMU social organisées par la Croix-Rouge, en plus de distribuer du, du café, ce qui est la, le, le, le, la norme de ce genre de maraude, le café étant bien sûr un, un prétexte pour ouvrir la discussion et créer du lien social. Donc à Lyon, il y a aussi une distribution de livres, et ça c'est vraiment une originalité. La, la, la bénévole qui a créé ça s'est inspirée d'ailleurs d'une de bibliothèque de rue qu'elle avait vue fonctionner à Haïti. Et elle a, elle a fait le pari que chez nous aussi, distribuer des livres à des personnes dans, dans une grande misère économique, ça avait un sens. Et, et donc j'ai été invitée à ce titre-là. Et ça a été pour moi, comme pour, moi, comme pour tant d'autres bénévoles beaucoup plus engagés que moi dans cette démarche, ça a été une, quand même un on pourrait presque dire un choc quand même de, de voir à quel point le livre permettait de, de créer des rencontres incroyables avec ces personnes qui sont, qui sont dans des situations tellement éloignées des nôtres, donc avec qui il y a quand même une grande, une grande distance a priori, et le fait de leur proposer des livres et d'échanger sur des livres, de leur conseiller des livres éventuellement, ou de les écouter parler de livres ça, ça déplace les choses et bien sûr que ça ne change pas leur vie mais ça je dirais que pendant pendant des, des petits moments de grâce presque ben on, on est un peu sur un plan d'égalité et on a cette magie qui s'opère et qui nous permet d'avoir un terrain, un terrain d'entente incroyable. Ce récit est une suite de, de d'anecdotes, de rencontres, de réflexions, de portraits. Vers le milieu du texte, il y a des portraits assez développés de certaines des personnes rencontrées dans la rue. Et je reviens sur ce que vous venez de dire à l'instant. Il y a une expression qui m'a frappée au début quand vous parlez de gouffre et de symétrie. Et vous dites qu'avant de faire ces maraudes littéraires, vous ne voyez que le gouffre entre eux et nous. Et puis finalement, vous avez vu les symétries. Alors, Par rapport au livre, il y a des moments extrêmement touchants, je trouve, émouvants où en fait vous vous rendez compte qu'en effet le livre crée des liens, crée des ponts et qu'il y a une, une culture littéraire là où on ne l'attend pas forcément. Ils connaissent mieux les bibliothèques de Lyon que vous, par exemple. Donc il y a toute cette dimension de, de reconnaissance. Et j'en viens aussi au titre que vous expliquiez de votre thèse, l'homme de la rue, c'est tout le monde en fait. C'est eux et nous, c'est eux et vous. Oui, et puis l'homme de la rue, moi c'est aussi, euh, enfin, dans, quand j'ai... Quand j'ai écrit ce texte, j'avais aussi envie de, de parler des bénévoles qui s'engagent et qui, pour certains, alors il se trouve qu'en plus, moi, pour des, pour des raisons de contraintes personnelles, je, je ne fais plus de maraude aujourd'hui, depuis, depuis un petit moment déjà, mais j'ai rencontré des, des bénévoles vraiment incroyables et qui ont cette, cette singularité de venir d'horizons complètement différents. Et, ça, je trou... et là, je parle aussi bien sûr des bénévoles de la Croix-Rouge, pas seulement de, de ceux qui s'occupent des livres. Et je trouve que c'est assez incroyable de rencontrer des gens de tous âges et de milieux tellement différents les uns des autres et qui, euh, pendant le, le, le temps d'une longue soirée, euh, oublient là aussi toutes les distances et, et se, retrouvent, euh, se retrouvent sur un plan d'égalité là aussi en, en se moquant complètement de… De ce, qui les, de ce qui peut les séparer dans, dans la vie normale. Bon, c'est pour moi un, un truc important aussi de, de rendre hommage aux bénévoles, euh, parce que c'est aussi une chose qui m'a frappée dès le départ, c'est la force des relations entre certains bénévoles et certaines personnes de la rue, puisque certains bénévoles font ça de façon très, très régulière depuis des années, et nous de véritables relations d'amitié avec des personnes à la rue. Une dernière question, Sophie Chabanel, pour faire le lien avec votre précédent livre. Est-ce que Romano et Tellier auraient pu faire des maraudes littéraires ensemble Tellier, je pense, oui. Euh, <rire> Romano, je la vois assez mal faire ce genre de choses. Je la vois mieux faire un chèque euh, en fin d'année pour, euh, pour les financer. Mais ça, je pense qu'elle qu serait capable de le faire parce que vous avez, vous avez dit que c'était des personnages très différents mais pour moi, ils ont quand même en commun d'être des gens que j'aime bien et qui ont finalement des convictions personnelles assez, assez proches l'un de l'autre. Merci beaucoup Sophie Chabanel, merci beaucoup et longue vie vous avec vous. plaisir. Merci.